Préparation du voyage. Aujourd'hui, on part pour Courchevel. On s'en va en voyage avec les 6 enfants. Ça va être notre premier vol avec le petit bébé. Elle a un nouveau passeport tout frais. Et puis, on va aller faire du ski dans les Alpes. On est vraiment chanceux. On va quitter les belles plaines enneigées de Longueuil. Puis, on s'en va prendre l'avion. L'avion part à 8h45 Nos valises sont prêtes On a ces petites valises, deux petites valises, un gros sac Il y a quelques sacs là-bas Et puis derrière Et puis derrière on a deux grosses valises plus la poussette Et voilà, on part, regardez-moi ça la glace Quand même dégueu, on va être content de revenir Ça va être tout fondu hein, c'est ça Puis on est stationné. On est stationné P9H2. Pour ceux qui ne savent pas, ça, ça veut dire dans le pit. Il va falloir que je marque pendant 10 minutes juste pour sortir du stationnement. Il y a une navette, mais là, là ça va pas marcher. Je pense pas que c'est correct. Mais la dernière fois, j'ai passé par-dessus ici, j'ai traversé la rue. Non, ça, ce pas évident. Là. Il y a des murets. pas safe, pas en tout ça. C'est cochonnerie. Oh mon dieu! Ok! Ok, on va s'en sortir! Ça va être notre premier voyage avec Marie-Rose. Des valises auxquelles j'avais pas pensé, c'est les sièges d'auto. Faut qu'on amène trois sièges d'auto, une coquille, puis deux sièges pour mettre dans les chars là-bas. Habituellement tout, c'est lourd, putain, hein? Mais là, les enfants, ils se tiennent mieux, puis. Ils transportent leur petite valise sera bien aller. Bon, travaux en cours ah, voilà. <rire> ah ben voilà <rire> tu content d'y aller là? En avant! Voyons, voyons! 26! Là on a commandé 6 poutines parce que le vol, on peut pas s'inscrire tout de suite, il faut attendre dans 30 minutes. Disons qu'on est un peu pressé, dans 5 minutes il faut qu'on retourne à la gate parce que peut faire enregistrer et passer à la sécurité. Tout le monde s'est pris poutine. Oh là là. Non, pas tout le monde. Oh non. Bon, c'est libanais pour Michel et Marie-Rose. Moi, j'ai un petit truc au chocolat qui a l'air vraiment bon. Moi, ce que j'ai, c'est une espèce de chose au chocolat qui a l'air vraiment bon. La jante de bord, elle est venue jusqu'à nous à notre table pour nous prendre nos passeports parce que c'était trop limite. Puis elle est venue nous les reporter. Puis elle a fait l'embarquement des deux derniers bagages. C'est vraiment un bon service. On vient juste de passer à la sécurité. La pire chose en voyage, c'est vraiment ça. Remballez non pas un, mais deux sièges de bébé. Dans nos bras alors qu'on a même plus de chariot Ça, c'est énorme. Ok, les sièges. Hein. Ok, la porte est juste là. <rire> c'est la force, la J'allais dire, les bébés qui pleurent, c'est pas à nous. Mais là, je me rends compte que... Eh oui C'est à nous <laughs> oh. Regarde tiens à droite Louis <laughs> Paul Vous êtes bien, toi, mon beau Oh, She's six months today and she's nine years old. Quel <laughs> est canif géant. Tout un ensemble de canif. On est en Suisse, là. C'est quoi ça? Oh Regarde. Oh là là! Le vol, s'est très bien déroulé. Il faut qu'on trouve la location d'auto en train ballant toutes ces valises-là. Sauf qu'on en a trois, comme ça. Tu y aller, mais si y a... Ça, c'est le lac du Bourget! Un beau lac avec un flanc de montagne qui descend. C'est très joli. Mais c'est pas à nous. C'est la fin de notre première veillée. Vous voyez, je perds la voix. On est allé manger déjà de la raclette. J'avais jamais fait une grosse meule à coule, Wow! Puis là, ça fait une grosse journée. On a eu la... les vols en avion et tout ça. C'est quand même un peu overnight. On a donné des 3 heures là. On... Ça va tomber. Demain ça va être la première jeunesse. Bonne soirée. Dans les arcs. On est très excités de skier hein, ce matin, on va avoir du fun, c'est les oeufs. Oui, puis ici c'est un chevelle 1850. C'est la soleil. on voit le grand couloir, Laurent, au milieu Au milieu du Cap-de-Rat, oui. c'est le grand couloir. Oui, c'est bien ouais, On y va tous! Oui, on y va tous! La plus grosse cabine jamais vue. 142. La capacité de la télécabine, c'est 142 passagers. C'est parti en route vers le pic de la Suisse. C'est assez fantastique. Dans le milieu de la piste, les creux, c'est vaste et blanc. Vraiment, jamais vu ça. Première chaise à à vie! On s'est arrêté à la cave des creux, allez! Y'a, je vais ramassé le bouclier! You, je me mets! C'est ici le party. On est venus ici en Ah Hein? C'est vrai? Y'a pas d'auto qui va juste. La motonnage Cet après-midi c'est Michel qui s'en va skier. Nous on va aller prendre la chenillette. Une espèce de affaire avec des chenilles là, pour aller jusqu'au chalet. Oh ça, parce que toi tu vas au chalet. Oh merde. Bon. Nous on s'en retourne. Est-ce qu'on la voit là? C'est ça la chenillette? Oui la ma maman. Ah ben! Regarde qui conduit la chenillette. Moi je Tu restes ici? Non! Bon les enfants. Alors, la seule manière d'accéder à ce restaurant là, c'est avec la petite euh, chenillette. Il est là bas en haut là. Il y a le restaurant. Et je me rends compte que je vous ai pas vraiment montré le chalet et je vais peut-être ça c'est dans le chalet une piscine Exactement les bonnes dimensions. Madame Roblox.